Accompagnée par la réalisatrice et déléguée du festival de Masuku, Nadine Otsobogo, Aïsa Maïga a pris plaisir à partager son expérience cinématographique aux jeunes étudiants en présence de quelques grandes figures du cinéma gabonais, d'officiels et des membres de l'administration du groupe universitaire. C'est un grand honneur pour, pour moi, pour le groupe EM Gabon Université et pour l'Institut Philippe Moury de l'audiovisuel et du cinéma qui accueille une très grande ambassadrice du cinéma africain d'aujourd'hui. Donc c'est le meilleur modèle possible à offrir à nos futurs grands cinéastes du Gabon que nous formons ici. La de renom franco-malienne cumule au moins 41 apparitions dans les films et 22 dans des séries télévisées. Moi j'ai commencé par, la, par me former, c'est ce qui m'a permis de devenir actrice et réalisatrice. Donc, pour moi la question de la formation elle est centrale dans le cinéma ou l'audiovisuel. Il faut apprendre les métiers, qu'ils soient techniques derrière la caméra, qu'ils soient artistiques, que ce soit devant la caméra pour les acteurs et les actrices. Et puis ce sont des métiers comme dans tout le reste de la société où parfois il y a quelques dérives, euh, que ce soit du harcèlement, que ce soit pour mon, que pour ma part, en tout cas, qui vit en France, euh, des formes de discrimination. Et face à ça, je pense qu'il faut euh, oser dire non, tout simplement. Pour ces futurs cinéastes formés à l'Institut Philippe Maury, c'est bien plus qu'un honneur de recevoir celle qui est représentée comme un modèle pour la génération future. Nous ne manquons pas de souligner que c'est une grande personnalité dans le métier du cinéma et ses conseils ont été pour nous... Euh... Une la bienvenue. À retenir que le dernier film réalisé par Aïssa Maïga, Marcher sur l'eau, sera diffusé ce mardi 14 décembre à 16h à l'Institut français du Gabon.